Bonjour. Oui, Jihad, comment vous -vous Bonjour, comment vous allez, Monsieur Jihad Bonjour, comment vous allez, Monsieur Jihad Comment vous allez? Oui, euh, to, uh, <coughs> euh, Je t'appelle pour corriger beaucoup de choses que tu as dites. Vas-y. So, uh, <coughs> uh, tu ne comprends pas la plupart de ces hadiths uh, que tu es en train de lire. Hein? <coughs> That you were discussing about... Les indices que tu rediscutes you know Muhammad concernant Mohammed avec euh, le, euh, le cheval avec lequel il avait volé pour partir au ciel. This is ça c'est métaphorique, c'est la métaphore. And, and... Oh, attends, attends, attends. Si tu dis métaphorique, tu vois, tu te... qui, dit, qui, te... qui a dit ça Tu tu as une preuve? Mon ami, écoute, si je dois débattre avec toi, stick to the Quran. tu dois utiliser le Coran seulement, pas les hadiths. Don't come to the hadith. Je ne veux pas que tu utilises les hadiths. Stick to the Quran. Tu dois utiliser seulement le Coran. Okay. Puisque le Coran, c'est la parole d'Allah. Le okay. hadith is something which is debatable. Les hadiths sont débattables. Pas de, pas de problème. Tu as une preuve. Lorsque tu as dit que les hadiths sont métaphoriques, lorsque Mohammed est parti au ciel, c'était sur un cheval. Je n'ai pas dit que tu dois t'arrêter quelque part. Tu peux te coller comme, tu peux prendre de la colle, te coller où tu veux, tu peux utiliser n'importe quel livre. Ce que je te demande, est-ce que tu as une preuve que ce que tu as dit, le, a dit cela, c'est métaphorique? There is any agree that this not even one. Y a-t-il même un savant, un seul qui dit que ça, c'est métaphorique? C'est toi qui amène donc une secte islamique dont on n'a jamais entendu parler, une nouvelle secte. Tu musulman, sûr, tu un... Et Tu dis que c'est métaphorique. Est-ce que tu es vraiment un musulman ou quoi? Est-ce qu'on es un... just stick... Est qu peut juste nous baser sur le Coran? As much as you want. No I'm to you. Tu peux t'arrêter utiliser tout ce que tu veux. C'est que je demande. Any agree with you. Je te demande, y a-t-il une secte de musulmans qui est d'accord avec toi Est-ce que le Sunni et le Shia ils sont d'accord avec toi Non, non, as a matter of fact I know that they do not agree with it je sais que ils ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit, que c'est métaphorique ça, ça je sais well, let me tell you, there are some if you watch in Arabic language some shiukh je sais pas si tu vois il y a beaucoup de gens même des juifs qui perdent à la télévision memory, ils vont composer des choses ils vont même utiliser même, dire que les hadiths des sunnis sont des hadiths qui, sont, euh, qui ne sont pas corrects qui sont fausses are uh, insulting the prophet sallallahu wasallam euh, euh, Muhammad, Muhammad, as a matter of fact you could say that some of these hadiths are uh, insulting the prophet sallallahu alaihi wasallam hmm. they are insulting him some sunni shugh, i seen it with my own eyes hmm. Tu vois, il y a même beaucoup de hadiths, des sunnis. J'ai vu ça de mes propres yeux. Ça fait que insulter le prophète. C'est pour cela que je n'aime pas les hadiths. Ok, M. Wallahi. Mais ce que je dis, que je veux rester avec le Coran. Mon ami, est-ce que c'est le Sahih al-Bukhari? Vous pouvez dire que certains de ces hadiths sont insultant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils le insultent. Certains sunnis, je l'ai vu avec mes yeux. Wallahi. Okay, Mr. Wallahi. So, but, money, but, but say, you, this is... first, you could say that some of these hadith are uh, insulting the Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Mm. They are insulting him. Some Sunni scholars. I... There are people, there hadiths, these who insult the Prophet Muhammad. I've seen that with my own eyes, Wallahi. Seen it with my own eyes, Wallahi. Mm. Okay, Mr. Wallahi. So. so... Okay, Mr. Wallahi. C'est ce que je dis. Je vais juste me baser sur le Coran seulement. Mais ça c'est Sahih Vous so les musulmans sunnites, vous vous utilisez Sahih bouhari Et maintenant tu veux dire rejeter que c'est pas faux, c'est pas de vrais hadiths? It's, um, not entirely reliable. So, ah, je veux dire que tous les, tous les hadiths en, en entièreté euh, ne sont pas pleins de confiance. Il y a d'autres qui ne sont pas vrais. Okay. So, C'est pour cela que je te dis d'aller seulement dans le Coran pour débattre. Oh, Et je vais te détruire dans n'importe quoi tu, que tu vas dire sur le Coran. Donc tu veux que je puisse changer le thème, puisque ici, cette histoire que je lisais était dans, le, dans les hadiths. Et okay. tu me dis qu'on doit aller dans le, le Coran. Okay, no ne parle pas de, de cheval là qui avait volé avec, avec Muhammad au ciel. Il faut aller dans le Coran. Listen, no. But as long as you choose the Quran for me, I want to ask you something about the Quran. Oh, okay. ok. Oh, comme tu as demandé à propos du Coran, je vais te poser une question dans le Coran. Is there something in the Quran? You see, I'm going to give you freedom now. Y'a-t-il quelque chose dans le Coran? Je te donne la liberté. To prove to me from your Quran, I'm, not, I'm going to forget about the whole story. Je te donne la liberté de me prouver quelque chose. Je vais... Laissez cette histoire-là du cheval qui avait volé au ciel avec Mahomet, Muhammad. Tu es une personne qui utilise le Coran. Tu es celui qui utilise le Coran seulement for the most part. No, you... En grande partie. Non, non, ne me dis pas en grande partie. Tu me dis si tu utilises seulement le Coran ou bien tu utilises aussi les hadiths. If it's acceptable, if it's acceptable, uh -huh. if it's narrated by, you know. Si un hadith est acceptable, si est, ça a été rapporté par quelqu'un, par les Rashidun, les compagnons de Muhammad, là c'est bon. But some, some other people, sahabi, which, you know, we cannot uh, say if they are reliable or not mais pas m'amener les sahabi les compagnons qui ne sont pas vraiment dignes de confiance, là je n'accepte pas I, okay. but, but I, je dois prendre ça avec uh, beaucoup de prudence says it's this is... mais je te donnais un hadith et là on a écrit que c'est un hadith qui est sahih, sahih. This is sahih Bukhari. So... ça c'est sahih buhari c'est so It's being Toute cette histoire des abysses est en train d'être réévaluée. vu my friend, cette histoire des hadiths est réévaluée. Par qui Qui est en train de réévaluer les hadiths Qui, qui a dit ça saying... J'ai vu ça. J'ai vu ça. Les chiouk dont tu parles là, j'ai entendu un shiouk hier qui parlait. A few days ago, and he, il y a quelques jours, il disait... Un chèque de l'université de, euh, de, euh, de Al-Azhar en Égypte. Je ne sais pas si tu le connais. Kitab Il disait que le livre de Buhari, c'est un livre Maschara. Correct, Did you hear it? Tu as entendu? Al but I can't... Tu peux chercher ça dans l'Internet maintenant. Tu peux chercher. Show okay. Je peux te yes. montrer ça il a dit que tout le livre de Bukhari Cela veut dire un livre acceptable. Tout ce que Buhari a dit, c'est vrai. I'm say, I'm that, uh, you know, a Tu connais la signification de je pense qu'il y a des livres, beaucoup de choses dans le livre de Saïd Bouhari qui ne sont pas correctes, je pense. D'après mon point de vue. Comment est-ce que tu sais que le Coran n'est pas dans la même situation Ici, il y a des choses fausses, puisque ça a été aussi collecté plusieurs années après. chance, et bon, je te donne d'ailleurs une chance maintenant. Je vais changer le thème pour toi. Choisis-moi n'importe quoi dans le Coran que tu penses être vrai. Tu prends n'importe quel sujet du Coran qui est vrai. J'aimerais commencer avec... Ali, he... Il y a beaucoup de miracles mathématiques dans le Coran. Si tu regardes le docteur Shabir Ali, he said, a lot of in the all... il a dit que il y a beaucoup de miracles mathématiques dans le Coran. And I, and all... All tout ça, c'est du mensonge, je te dis. Mon frère, je te dis que tout ça, c'est du mensonge, mon ami. Tu parles arabe, n'est-ce pas? Je parle un peu à hein, 80%. Ah, donc tu peux lire l'arabe. Je vais calculer les lettres de, de l'arabe, et comme tu parles l'arabe, tu vas calculer avec moi et tu vas voir. Et tu vas le, le, le dévoiler, le, voir que ce sont des menteurs, tous ces gens-là. Yes, a... Oui, j'ai des de connaissances en arabe, là, et ça va m'aider à calculer aussi. Ah, j'ai une base solide en arabe, mais pas si solide que ce que j'ai en, en anglais. No problem but you can count letters right? Oui, pas de problème, tu peux tout de même compter les lettres, n'est-ce pas? So, the those yes. liars they say number 19. Tous ces gens-là, ces menteurs, ils t'ont dit qu'il y a le miracle du chiffre 19, le chiffre 19 dans le Coran, le miracle, on t'a dit ça. It's the miracle If we count the chapter 3, we go to rahman Donc on va compter, je vais te montrer que c'est le mensonge. Voici, on commence Rahman. Rahman. Is it 19 letters? No. Hein, la première phrase, Bisméla Haraman, est-ce que c'est 19 C'est faux, ce n'est pas 19. On va compter ensemble. Si tu parles arabe, tu verras que la première lettre, c'est Bismé. Est-ce que tu montres ça dans l'écran yeah. Oui, c'est à l'écran. C'est sur Skype ou bien sur YouTube Sur YouTube. Dans YouTube. Just to be sure, YouTube, you please. Tu dois aller aussi sur YouTube et tu dois euh, euh, muter. Euh, tu dois former fermer le son pour qu'il n'y a pas de deux son. That we don't have double sound. Pour qu'il n'y ait pas de deux sons. Okay, I'll mute the YouTube. So, are you putting it now? Yeah. Okay, je vais aller sur YouTube et je vais fermer le volume. Je vais utiliser le volume de Skype seulement. Tu vas mettre ça? C'est dans l'écran déjà. It's sur okay. So. Yeah. What is... Uh -huh. okay. What is the first uh, first word here? is bism, right? Quel est le premier mot ici? C'est bism, -ce pas? Yes. This is a change of letters. Oui. Ça, ça c'est a changé. Bism. On a cette, cette ici, tu vois? After the and they draw the Quran. This is a drawing. The et ça c'était un des la manière dont ils avaient fait la calligraphie ça ils ont changé euh, le dessin word, the true word is le vrai mot on ne dit pas bismi on dit bismi tu es d'accord agree bism yes. correct In the name of up. thank you very much so guys so the first bism yes correct In the name of up. thank you the word the true word writing la manière dont on dit c'est BISM BISM on a changé de, on a mis ça BISM à cause de la calligraphie. Tu es d'accord It's BISM, bi do you agree Est-ce que tu es d'accord BISM yes. Correct. In the name of Thank you. Oui. Je suis d'accord. BISM d'ensemble est dans le nom de. Very much. So guys, so the first one is BISM here we go so we have to add un frère vous voyez, le premier c'est BISM. Il a, il a accepté, n'est-ce pas? Donc, ils ont changé de mot. Voyez-vous, ils ont maintenant ajouté. Voyez le mot-là qu'il a souligné en rouge? Ça, c'était un ajout. 19 20. Donc, le chiffre 19 devient 20. Regarde le Rahman. Comment est-ce qu'ils ont écrit Rahman? Allah. Allah. Sur what... le mot de Allah, ils ont aj aj ajouté les shadda. D'autres... Ponctuation des chartes, des lettres. Deux L, deux lettres. Donc il y a deux L dans le mot de Allah, deux L. That's two we add one Et ça, ça fait deux lettres. Ils sont ajoutés une autre. Si, euh, Ponctuation. Et là, souligner ça en rouge, c'est là. 21. Ça fait déjà 21. Et maintenant, on a dans le top de la lettre Ra, dans la lettre et sur le, le mot Rahman, sur le Ra, on a ajouté un autre Shadda, une autre ponctuation. C'est une autre lettre. Et sur le mot Rahim, on a ajouté un autre Shadda. Il va souligner ça. So 19 what? Dans le chiffre, le miracle du chiffre 19, ça, ça, devient, ça devient combien maintenant 20 21, 20, 21, 22, 22 23. 23 et ton chiffre de miracle 19 ton miracle de chiffre 19 a disparu in a two second. en deux secondes on a dévoilé ça que c'est du mensonge no, those are not letters. non non ça ce ne sont pas des lettres ce sont des ponctuations ce sont des lettres il y a deux R là, mais on a condensé, n'est-ce pas Ce sont des lettres. Listen, listen. Guy, name, tu peux même aller vérifier ça. Je ne veux pas que tu puisses confondre, mettre les gens dans la confusion. Mon frère, tu parles arabe et c'est toi-même qui étais d'accord avec moi. Tout le monde a entendu parler lorsque tu as dit lorsque tu as dit que le mot bism. Bismillah, c'est toi qui as accepté ça. Et tu as accepté que c'est bism. So so, Donc tu as dit que bism, c'est bism. Mais ils ont changé ça. Alef, so. Et il y a même le mot, la, la lettre aleph qu'ils ont ajoutée. Bismillah. No, there's nothing. Bismillah. Il n'y a rien qu'on dit bismillah en arabe. Is wrong, or... Tu veux me dire que si tu écris le mot bism, Il diff... y a une erreur? Or, is correct. Ou bien bism c'est correct. Those are, those are the... Là, ce sont des nukahs en arabe. Not ce ne sont pas des, des, des, des lettres hein, en arabe. No, letter, alef, alef, ce sont des lettres hein. Aleph. SMB, SMB, SMB. Their letters, my Who... Qui a dit que ce sont des lettres okay. Qui a dit ça okay. C'est la première fois que j'entends ça. J'aimerais que. J'aimerais que tu puisses regarder avec moi dans l'écran. Like si j'écris le mot comme ça. I'm using my mouse. Okay. Je vais utiliser la souris de l'ordinateur pour écrire ce mot. Okay. I write it like this, si j'écris comme ça. Is it wrong? Y a t -il une erreur? I see. Je ne vois pas ça. C'est dans l'écran. Oh okay, yeah. in the red letters. Okay. Oui, je vois. Is it wrong? Ah. Which one is correct? Je vois un rouge. Like, the one as in the Quran, it says... Or the one I wrote. Y a-t-il une erreur entre le biisme que j'ai écrit et ce qui est écrit dans le Coran et ce que moi j'écris, y a-t-il une erreur? Ou c'est toujours l'erreur? Donc si tu écris l'arabe, tu ne dois pas utiliser ça. Tu peux me donner une réponse directe? Which one is Quel est le vrai euh, la vraie man manière d'écrire biisme celui-là dans le Coran que je souligne en bleu ou bien the one I wrote. ou bien ce que j'ai écrit en rouge you put uh -huh. ah, tu, là tu as mis un alef tu as mis un uh -huh. so donc je pense que ce que tu as écrit en rouge n'est pas correct. Not correct. Guys, be my witness. It's not correct soyez tous témoins il a dit que le bismi que j'ai écrit n'est pas correct puisqu'il y a un aleph. Okay. Soyez mes témoins, il, il a rejeté ça. No oui, puisque ce que tu as écrit, il y a un, un, un, un aleph. Ok, no, okay. okay j'accepte. Tu as dit que ce n'est pas correct. On va voir. He, he not he insist. il, il insiste que ce n'est pas correct. On va voir. Si je te le montre, le même Bismillah écrit dans le Coran, tel que je l'ai écrit avec un alif, tu vas accepter ça? You. You Qu'est-ce que tu vas faire? Again, say again. Répète ce que tu as dit. Say again, nervous. Hein? Il commence à dire, il devient maintenant nerveux, hystérique. Il me dit de répéter. If I show it to you in the Quran, the same as I wrote it for you, what you would do? Si je te montre dans le Coran, de la même manière que j'ai écrit ça, le mot bismi avec Qu'est-ce que tu vas dire? You're to show me the, the way you wrote it in the Quran. Ah. Tu veux me dire que tu vas me montrer un tel mot dans le Coran. Ça existe bismi comme toi tu as écrit. Tu veux montrer ça? Ah. Comme ce que tu as écrit là, est-ce que ça, te, ça se trouve dans le Coran? Yeah. And you said it's wrong. Heard you. Et toi, tu as dit que c'est moi Je n'ai pas bien écrit. Tout le monde a entendu? I you to show me. Je te défie de me montrer ça dans le Coran. Si je te montre ça, qu'est-ce que tu vas faire? My... Tu vas quitter l'islam? You, okay. me but... Mon ami, montre-moi ça. Je ne sais pas. Donc, toi, tu vas dans des, dans des histoires qui ne sont pas vraiment significatives. Okay. What do you mean do you know know Comment si tu dis que ça n'a pas de, de, de, de, de, de valeur, ce que je dis? These are no no, ce sont des petits points qui ne valent rien. No, they no. Non, non, ça vaut beaucoup. No, they non, non il y a beaucoup de valeurs dans ce que je dis hein? je ne perds pas mon temps attends, attends. c'est devant toi c'est exactement de la même manière que j'avais écrit ça le mot bisisme la même manière que j'avais écrit ça et ce mot se trouve dans le Coran au moins quatre fois. Dans le verset qu'on a écrit à l'écran. Exactly Exactement comme j'ai écrit le mot « biisme ». C'est comme ça qu'on a écrit dans le Coran. Dans d'autres versets qui est différent de ce qu'on a écrit dans sourate sourate euh, numéro 1, sourate al fatiha verset 1. But it's a ah ça c'est peut-être un autre mot, un, autre, un, un mot différent. Qui t'a dit que c'est un autre mot différent? C'est écrit là, bismi. C'est le même mot. Qui t'a dit que c'est un autre mot? And in the Quran at least Au moins quatre fois. Exactly as I wrote it. Comme je l'ai écrit. But it's a different word maybe. One different word a dit que c'est un autre mot, c'est le même mot, bisme. Tu parles à l'arabe, n'est-ce pas? Allez, ah, sois un peu, je vais chercher ça sur l'ordinateur. Et souvenez-vous, il avait dit que ce que j'avais écrit en rouge à côté de l'écran là, il a dit que c'était c'était. J'avais mal écrit le mot Bismi. Et c'est comme ça qu'on écrit ça dans le Coran. Bismi, avec un Aleph. La première lettre que vous voyez là, la première lettre Aleph, ça se trouve aussi là, le Aleph. Et il avait dit que ça, c'était une mauvaise manière d'écrire ça, puisque ce n'est pas écrit de la même manière dans la Sourate al fatiha verset 1, puisqu'ils ont changé ça. Il avait dit qu'il y avait une erreur. Et mm. ça, ça, ça se trouve dans le Coran no, Non, non, c'est dans le livre de comédie de Mickey Mouse Par ironie Oh. I don't know. Ah, je ne sais pas. You... An uh, so, so the... Je n'ai pas de réponse pour ça. Je vais aller demander aussi à ah, ceux qui m'enseignent. Uh -huh. uh, Et je vais retourner à toi. Je vais d'abord aller me renseigner. OK, c'est bon. Tu vas te renseigner. Je vais revenir. to false give me something else okay no problem okay forget about this one the first one turned to be false give me something else the first one about the numbers garbage so give me something Can... okay, pas de problème comme ça on va passer à un autre sujet comme c'est que tu m'as donné le miracle du chiffre 19, euh, ça tournait être ridicule. C'est de la, euh, de la f... comédie, ça. Donne-moi quelque chose de bon dans le Coran que tu as appris. About this one, we thee. Nous te pardonnons. Comme ça, on passe à un autre sujet. Donne-nous quelque chose d'autre. Yeah. Donne-moi. Donc, tu veux que je te donne quelque chose de bon dans le Coran? Quelque chose qui, qui est vrai dans le Coran? quelque chose qui est vrai dans le Coran donne moi ça like what? il y a beaucoup de prophéties qui sont devenues vraies dans le Coran le Coran a prophétisé la théorie de Big Bang <laughs> the où c'est où dans le Coran ça? Ah, je dois chercher ça dans le Coran, je dois chercher. Uh -huh. Hein? Je vais arrêter l'émission pendant une minute, comme ça je vais chercher ça et puis je vais retourner. Ok, okay. I will be waiting for you. OK, OK, je vais t'attendre. You, you know? I mean, so okay. Si tu ne sais pas comment trouver ça, je peux t'aider à chercher ça. A, we help each other. Nous nous aidons les uns les autres. There's a verse, hmm. which it's, uh, it's, Il y a un verset it's a big bang, okay? and qui parle de Big Bang dans le Coran. J'avais entendu ça de moi, le, mon enseignant et je vais chercher ça je vais trouver ça. Verse, it's, uh, it's bang, okay? okay. Je vais trouver ça hein, le verset là. Bon moi je peux t'aider. Dans une seconde, le verset est là. Moi, j'ai trouvé ça pour toi, Un chapitre 21 au verset 30, 30. So, verse? yeah. you... Est-ce que tu es d'accord avec ce verset? Yeah. Sure? So, is... Tu es sûr que tu es tu, tu es d'accord avec ce verset? Quand il s'agit de l'islam, moi je n'accepte que ce qui est logique. Ah, donc c'est merveilleux. Toi tu, tu acceptes ce qui est logique. Donc la compréhension doit être logique. J'aime ça. J'aime ça, monsieur Jihad dans le verset dit n'est-ce pas que les infidèles voient ou yara correct or je donne une fausse, une fausse translation qu'est-ce que ça veut dire what it qu'est-ce que ça veut dire mm. Comme j'avais dit, je ne connais pas l'arabe à 100%. Je ne connais pas la signification de tous les mots. Il y yeah, a uh, si, don't they see? It says don't, see. don't they see? Correct? Cela, cela euh, veut dire ils voient. Ne voient il pas? C'est le verbe voir. Yeah. Don't they see? Ne voient il Pre pas? Read the translation. It says don't they see? OK. So tu peux lire la translation, la traduction. Ils ont dit, ne voient-ils pas? Ne voient-ils pas que le ciel et la terre étaient ensemble? Est-ce ce que, est que toi tu appelles le Big Bang? Une minute, on va afficher ça. On va afficher ça en français rapidement. Juste une minute. Ils allons afficher ça en français. Et pendant ce temps, les gens qui veulent débattre avec nous, notre numéro est là. Ils peuvent nous contacter pour les débats euh, qu'on nous allons organiser. Ça, c'est Chris, Christian Prince qui est en train de démontrer de des choses terribles dans le Coran. Ah, ça, ça c'est. Il est plus qu'un savant, ces messieurs. Sourate. 20, numéro 21 au verset 30. C'est là que nous étions. Là où les musulmans parlent du Big Bang, la théorie du Big Bang, qui est faux. On rentre à Christian Prince. J'aime comme cité. Il dit que ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu, c'est temps de Mohammed, qu'ils ont vu ça Il pose la question, n'ont-ils pas vu, selon la sourate en arabe Est-ce que nous avons déjà vu la théorie On n'a jamais vu ça, c'est de la théorie du Big Bang. Nobody saw the big bang. It says awalam yaral ladina don't they see? Ça dit n'ont-ils pas vu? Personne n'a jamais vu le big bang. And it's continuously Allah spread them apart. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois à l'œil nu? No problem. But he's saying okay, no problem. Guys, Allah spread them apart. Ah, il dit que Allah a séparé, les a séparés. Laport what? Il a séparé quoi? Il a séparé les cieux et la terre, et ça c'est le Big Bang. Donc Tu veux dire que le, Cor le Coran dit qu'il y avait les cieux et la terre, et nous les avons séparés. C'est ce que, toi, tu, c ce que tu, tu veux dire, selon la théorie de... Du Big Bang que toi tu connais C'est ce que tu veux dire yes. okay. But the Big Bang say that. Oui, mais le Big Bang n'a jamais enseigné ça. Ils n'ont jamais dit ça dans le Big Bang, la théorie du Big Bang. Puisque tu as admis qu'il y a le ciel et la terre et nous les avons juste séparés. Le Big Bang ne dit ça. Il dit qu'il n'y avait rien. La théorie du Big Bang n'enseigne pas ça. La théorie du Big, Bang, du Big Bang dit que nous les avons, séparés. il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Qui a dit ça Mais c'est toi qui a dit ça. Tu as dit qu'il y avait le ciel et la terre et nous les avons séparés. Ça, ce n'est pas le début, la, la commencement de la création. Ça, c'est une inférence. Quelle inférence? Ça veut dire, ne voyait ils pas? Et ils ont séparé, donc on a séparé les cieux et la terre. Et ça, c'est devenu un peu plus tard. Il dit qu'on a inféré, ça, il y a inférence. That, yeah, yeah. Jihad, attends. Uh, soul, literal, literal, literal. Le problème avec toi, Christian Prince, c'est que tu prends toutes choses littéralement, littéralement. Mm. Like, like, uh, 100 times tu prends à 100% l'an, littéralement. Parce que ici, tu as le microscope de Christian Prince. We have... Puisque si tu as un Christian Prince qui est microscopique, qui prend tout littéralement, c'est hein, ce que toi, tu veux dire, que moi j'examine beaucoup. C'est ce que tu veux dire. C'est à ce que tu veux dire. Le problème avec toi, Christian Prince, c'est que tu prends tout le monde, littéralement, littéralement, Like, mm. Tu prends tout littéralement. Uh, uh, 100 you, right, because because because here we have the micro microscope of a Christian Prince. We have we make the image so big so nobody can lie to us. Ici nous sommes comme un microscope. Nous rendons toutes choses grandes, même les petites choses, pour que personne ne puisse venir nous mentir. And look what happened to you. You you just admitted I am the one who is making it so clear and you. Et regarde ce que tu dis. Tu as, dit, tu as admis que c'est moi qui fais toutes choses. Je les rends très clairs. To no, Just... c'est toi qui dis non, non, il ne faut pas aller dans les détails. May... C'est ce que tu as dit. Tu as mentionné Tu as mentionné qu'il euh, qu y a quelque chose qui vient avant et après. Et d'après le Coran, je te pose une question. Qu'est-ce qui est venu avant? Est-ce la terre ou les cieux? Ou qu'est-ce qui a été créé avant? Les cieux. Les cieux. Les cieux. Avez-vous entendu? Il a dit les cieux sont venus avant? Est-ce qu'il a dit les cieux ont été créés avant?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 Now, which one is created first and you... Maintenant, tu ne sais pas qu'est-ce qu'Allah a créé en premier lieu. Et tu ne sais pas que dire, que si tu es sûr comme j'ai demandé, tu ne sais pas qu'est-ce qu'Allah a créé le premier. Et tu as dit que c'était les cieux, mais maintenant tu as peur parce que tu crois que je vais te montrer quelque chose de différent. We'll et qui va te torturer, torturer ce que tu as dit. So can you be, please, uh, I'm speaking to you nice thing and respect, Mr. S'il te plaît, je te parle avec respect. Monsieur Jihad. Monsieur Jihad. Can you be honest and tell us according to Islam? Peux-tu être honnête et nous dire selon l'Islam? Which one, which one? I will make it simple for you. Je vais mettre ça simple pour toi. Let's I have a Bible verse. Attends. Je vais mettre ça tout simplement. J'ai un verset de la Bible. J'aimerais échanger ce verset de la Bible avec toi. Pas de problème, tu vas le faire, mais ne change pas de thème maintenant. Et ça, c'est ta faiblesse. Vous, vous aimez changer de thème si vous trouvez que vous n'avez pas raison. Now let us switch to talk about cars. So, maintenant, tu veux qu'on puisse changer On va parler maintenant des voitures. I ask you, which one Allah created first? Je te pose la question qu'est-ce que Allah avait créé le premier Je vais cho choisir deux objets l'un de, qui appartient au ciel, l'autre qui appartient à la terre les stars ou les trees? Les étoiles ou bien les arbres? Les étoiles, je pense que ça doit être les étoiles. Uh, is, is Et la Terre a été créée le suivant, après. Okay. Right. So guys, he our here. Notre ami, donc, il croit. Uh, he First. Il croit que les étoiles ont été créées en premier lieu. C'est merveilleux. I didn't confirm it. Je n'ai pas confirmé ça. Uh -huh. not so, tu n'as pas confirmé ça? So what you Lars, now? So you are saying, can you confirm please? I mean, uh, est-ce que tu peux confirmer d'abord? what's wrong? What's wrong with, what, what's wrong with Muslims? Why they can't confirm anything? Mais quel est -ce, qu a le mal avec les musulmans? Qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Comment ne, ne peuvent-ils pas confirmer quelque chose? Ils ne confirment rien. Ago, it was obvious. Now, Il y a quelques secondes, c'était clair pour toi, évidemment, que c'était les, les étoiles. Because you afraid. I My friend, why you... Et maintenant, puisque si tu as peur, I have to be I am not no, insulting, we are insulting I'm speaking like to an adult but... an intellectual discussion? Oh, no, so you are saying, can you confirm please? I mean, what's wrong with Muslims? Why they can't confirm anything? What's wrong with Muslims? Why they can't confirm anything? A second ago, it was obvious. It was obvious. Now, because you are afraid. My friend, why do you have to be insulted? I am not no, insulting. But why do you insult I I'm, I'm like to an adult, an I'm about... Je parle à un adulte. Hey, J'aimerais avoir une discussion, discussion intellectuelle. Je parle à un adulte, donne-moi une réponse des adultes. You, is the stars first? La question que je te posais, est-ce que les étoiles ont été créées en premier lieu you said first. Tu as dit oui, c'était le premier. Oui, j'ai dit, oui, les étoiles étaient en premier lieu. Your mind or this is fixed answer. Tu vas changer ta pensée ou bien ça c'est ta réponse finale? Donne-moi une réponse des hommes. Mais j'aime d'abord voir ça est-ce que ta réponse est fixée ou bien tu joues à un jeu tu joues à un jeu ou quoi donne-moi une réponse fixe so, est-ce que nous parlons à un homme adulte ou bien à un enfant qui change son idée toutes les deux minutes Yes no. Est-ce que les étoiles ont été créées en premier lieu avant les arbres, oui ou non? Oui, les étoiles ont été créées en premier lieu avant les arbres. Okay. Donc, les étoiles ont été créées avant les étoiles, les étoiles ont été créées avant, avant les arbres, avant les montagnes. Tu confirmes Oui, je confirme Notre ami ici est en train de nous montrer Que l'islam est une religion Qui est fausse Il nous aide beaucoup Et voici la réponse Ça c'est le Coran Et c'est comment Allah et ça, ça c'est comme ça que Allah... Describing how he created things step by step. Et comment est-ce qu'Allah est en train de décrire, comment est-ce qu'il a créé les choses étape par étape. Chapter 41. You, Chapitre 41. Tu peux lire n'importe quelle translation que tu aimes, quelle traduction que tu cherches, qu'est-ce qu que tu aimes. Youssef Ali. Youssef Ali. Non, Ali. Youssef Ali. No you Youssef, Youssef Ali. On va avec Youssef Ali. If ce que tu es sûr, ou bien tu vas changer ta pensée? Non, uh, go ahead. Okay. Vas-y avec Youssef Ali. tu parles arabe d'ailleurs, ça va nous aider. On va chez Youssef Ali. All right. It says here, "Is that ye deny him who created the earth in two days?" Surat 41 et un, au verset il dit que allez-vous dénier celui qui a créé le ciel en deux jours? He created the earth, the earth in two days. And And then, he, he set on the earth mountains standing firm, high above it. Attendez, je vais afficher ce verset en français pour, pour bien poursuivre avec, avec Christian Prince. Nous avons le courant en, avec nous en français. Juste une minute. Ok, nous y sommes. la 41. Juste une minute. Sur la 41, à son verset, de nous sommes là. Attendez juste une minute. Nous allons mettre ça en, en français. Ah, ok, nous sommes sur 41 à son verset 9. Excusez-nous pour ce retard. Nous sommes sur 41 au, au verset au verset 9. On va poursuivre. Il dit que « Réniez-vous, celui qui a créé la terre en deux jours on continue avec Christian Prince. Tu lis un autre verset. Il faut lire ce que j'ai mis. Celui qui a fermement fixé les montagnes au-dessus d'elle, au verset 10, et a signé des ressources alimentaires en quatre jours d'égale durée, faut que j'ai pu ça grandir pour la bonne vision bonne visibilité chapter 41 begin mission arabic with me in your arabic you know okay it also it says here on va lire ensemble comme aussi longtemps que tu tu as mentionné ça en arabe on on y va khalaqa al-ardha fi youmin wa tajaaluna lahadha dhalika rabbul alamin donc, il a fait deux jours pour créer la terre, et puis il a, il a, quatre jours pour créer ce qui était dans dans la terre et jusqu'ici, il n'y a rien dans le ciel jusqu'à jusqu'ici à ce jusqu verset ici. Et même votre traduction en anglais, on dit "more over". Cela veut dire en plus. C'est une fausse translation en anglais. Mention Doit-il mention yes, mentioned... mentionner le ciel? Oui, oui. Oui, puisqu'il a mentionné le ciel. Il a dit, et ensuite, Thuma, Thuma, c'est après. Ils ont écrit, et ensuite, on va. Lorsque tu dis Thuma, c'est quelque chose que, qui ne s'est pas, pas, pas passé, mais ça prend quelques temps, et puis c'est arrivé. On dit Thuma qu'on a interprété ici par ensuite il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé c'était de la fumée There was nothing, no il n'y a rien, mais tu sautes le verset, non, je n'ai rien sauté. Ah, c'est écrit là, écrit là, j'ai tout montré. You to you can. Je te montre, tu peux même lire de, de toi-même. Okay. So, so to to Pour éviter que je ne puisse sauter, toi, tu peux lire toi-même. Yeah. Ok. Comme ça, toi, tu vas lire et je vais suivre ta lecture. And, uh, to be sure, you know. Il a commencé. Il va commencer là. Euh, on va retourner pour montrer aussi l'écriture. Pour montrer l'écriture, comme il a dit que Christian Prince était en train de sauter. Je ne vois pas ça. Hein, tu lis quel verset Tu lis quel verset dans mon écran Okay, read from Il y a quelque chose dans ton écran. Nine, so tu peux commencer au verset 9. Comme ça on commence dès le début. Verset 9. screen. 9. 9. Yeah, 9. Okay. Do you scroll ahead? let me uh... Do you you have to, to disbelieve in him? Who created the earth in two days and you set up rivals? vous l'existence de celui qui a créé la terre en deux jours, et lui donnerez vous des égaux? With him, that is the Lord of Alameen. Tel est le Seigneur de l'univers. OK, verset le 10. verset 10. He placed therein firm mountains from above it and he blessed it and measured therein its sustenance in four days. Wonderful. Merveilleux. Merveilleux. Celui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus de l'a bénie et lui a assigné des ressources, Allez, ressources alimentaires à 4 quatre jours d'égale durée. For all those who ask Telle est la réponse à ce qui t'interroge. Verset 11. Hein? Hein? Verset 11. Il s'est ensuite adressé au ciel. Dans d'autres versions, il s'est élevé vers le ciel. Heaven, vers le ciel. It, bit, tu peux bouger, euh, monter un tout petit peu. Smoke. Et ce qui était alors fumé. Et ainsi qu'à la terre et, et a dit venez tous. Venez tous deux, bon gré, mal gré. OK. Said, okay. Tous deux dire, nous venons obéissants. Verset okay. 12. Verset 12. Then he completed and finished from their creation. Go down. Il décréta d'en faire sept cieux en deux jours. Euh, Descends un tout petit peu. Seven heavens in two days. D'en faire sept cieux en deux jours. Deux jours. Hmm. And Et après? Continue. Après? Continue? Okay, well. Et révéla à chaque ciel sa fonction. Nearest, et nous avons décoré le ciel le plus proche des lampes. Entre parenthèses étoiles. To be et l'avons protégé. Faire de ça. Dans d'autres versions on dit faire de ça une protection contre les diables pour que les étoiles puissent être des étoiles pour combattre les diables contre les diables so what is the last thing Allah donc quelle est la dernière chose qu'Allah a créé ici the stars. les étoiles Mais qu'est-ce que tu veux dire? Sure, a... Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qu'elle a créé en premier lieu? Je t'avais posé la question. Puisque tu as commencé avec le Big Bang. No Bang D'abord, il n'y a pas le Big Bang. Et puis, en deuxième lieu, d'après ton Dieu, Allah, he Allah a tout créé, tout ce qui était sur la terre, les étoiles, les, les arbres, les montagnes, d'après ce qu'il dit ici. Et il a tout créé, les, les, les créatures, tout ça. Et à la fin, c'est n'est qu'à la fin qu'il a fait les étoiles. Tu es d'accord? Ok. Si Le Coran dit ça, je suis d'accord avec ça. Hey, guys, the Quran says you agree with it. So now you will... No, si le Coran dit ça, moi je suis d'accord avec ça. Change your opinion. So it is not the mountains it created first, it was the stars, correct? Donc tu as changé ton opinion. Il c'était pas les montagnes, donc c'était les étoiles comme tu avais dit ou quoi. No, the Quran says the stars is created last. Non, le Coran dit les étoiles ont été créées les dernières. Les dernières à être créées, c'était les étoiles d'après le Coran. Okay, and so I'm saying it's not the moon that is created first, it was this, uh, uh, sorry, it's, it's not uh, it's not this uh, Ah, je m'excuse, je m'excuse. Uh, this is my mistake, sorry. It's not the moon. Mountains... C'était mon erreur. Donc, ce n'était pas the moon that is created first in this chapter, not the stars, correct? Donc, tu as dit dans ce chapitre c'était les montagnes qui étaient créées avant et ce n'était pas les étoiles. Les étoiles étaient les dernières à être créées. Le Coran dit ça. Ok, merci. Mais dans un autre verset, chapitre du Coran, on dit l'inverse. Dans d'autres versets du Coran, on dit ceci. Allah créé les étoiles First, the big Allah have created d'abord les étoiles d'abord. And then he created the mountains. Okay. Well, et puis et puis il a créé ah, Attends. What? Quoi? I have, to, I have to research. What do you mean you have to research? Je dois you faire des recherches. This is Quran. You speak Arabic, you are helping me very nicely and I appreciate tu parles arabe et tu m'aides j'aime beaucoup ça. Arabic, Puisque tu parles arabe c'est merveilleux. J'étais ignorant avant que tu ne puisses m'appeler dès que tu m'appelais j'ai beaucoup appris. So, Est-ce qu'on peut lire ensemble pour voir ce que le Coran dit? 40. This is the Quran, 79 this is the Quran. <coughs> Ça, c'est le Coran, au chapitre 79. Je n'ai pas de réponse, pour être honnête. Ça, c'est le chapitre 79 qui dit. Tu peux lire pour nous. Tu peux faire la lecture. 27. Verset, non, en fait. 27, verset 27, tu as passé ça. He mm -hmm. right mm -hmm. Et... Êtes-vous sûr à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Ça c'est surat 79 verset 27. Il a bien élevé sa voûte puis il a parfaitement parfaitement ordonné il a assombri sa nuit et fait luire son jour tu peux lire à haute voix pour que les gens puissent voir entendre la sagesse de Allah. Right mm. On continue. Et quant à la terre, après cela, il a étendu. Okay, hold on. And the earth expanded after the... Et attends, tu as dit que la terre, il a étendu après, après là, C'est ce que tu as dit, le verset 30. Et il a fait sortir d'elle son nom et son pâturage. Et là, il dit qu'il a fait les étoiles là-bas. Montre-moi le mot étoile. Il me demande de lui montrer le mot étoile. Est-ce que tu parles l'arabe? Il dit He made the night and he brought the light. Il, il a fait sortir <laughs> la lumière, il a, le, il a fait le lire sa nuit, il a sombri sa nuit et fait lui son jour. He was talking about the heaven. Il parlait du ciel. Is it is it you harder to create all the heaven? He raised it high above. Il, il, il, a dit, il a dit, il a dit, est-ce que vous êtes plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit C'est très clair. Oh, je dois examiner ça. Dans l'autre chapitre, on a vu que c'était la, la dernière chose qu'Allah avait créée, c'était les étoiles. Ici, Allah a commencé à, à créer le ciel, les étoiles, tout ça. Et il a fait le ciel et la terre. Et après cela, et après cela, il a étendu la terre. Après cela, et après cela, il a mis son nom, et son pâturage. Et après cela, il a mis les montagnes, la dernière chose ici que nous voyons. Dans le chapitre 79, verset 32, c'était les montagnes. Dans l'autre chapitre 41, c'était chapitre, chapitre 41, 41, les étoiles. Dans l'autre chapitre 41, c'était les étoiles. Dans l'autre chapitre, il dit que c'était les montagnes qui étaient les premières. Et ici, si nous partons, là, tu vois que la, la première chose qu'elle avait créée, c'était les montagnes ici. Il a créé les montagnes en deux jours, et puis il a placé là-bas des montagnes il a fait so ça, a fait you ça. tu le Coran Donc tu veux dire que le Coran a des contradictions C'est ce que tu veux dire Mais absolument, c'est une contradiction claire, comme le jour. Tu ne vois pas ça, jihad So tu veux dire que le Coran a des contradictions? Absolument c'est clair comme le soleil. Jihad, you are a smart man. Jihad tu es intelligent. Don't you see it? Tu ne vois pas When ça? il dit que la première chose qui fut créée, c'était les étoiles. And once in the, the here, it says the first thing after the earth created it was the the, the, the mountains. Et ici on dit que la la, la première chose c'était c'était les les le montagnes. See my friend, I understand. I'm going to concede this topic, okay? Okay, je je comprends, mon ami. Bon, je vais accepter ça. J'ai j'ai accepté ce thème, <laughs> la défaite comme tu as dit. Mm. I'm going to concede this topic. Je conçois ça. Because. Uh, J'accepte ça. Uh, Clairement, je n'ai pas de réponse à te donner. C'est bon, c'est bon, bon. Tu, tu es d'accord avec moi que c'est une contradiction claire. J'ai je n'ai pas de réponse. C'est une contradiction C'est une contradiction. Tu n'as pas besoin d'être génie ici. Toi tu as dit que moi, moi je vais dans beaucoup de détails tout ça. C'est ce que tu m'as dit. Que je m'intéresse à beaucoup de points de détails. It's Mais ici c'est Allah qui va dans les détails et plus il va dans les détails plus il, il s'est fait dévoiler qu'il est menteur. This is got be from God. The Quran says, ça, ça ne peut pas être de Dieu. Le Quran dit, "If this is a book not other than Allah, you will find a lot of contradiction in the Quran." Des contradictions. The Quran says yeah. that Okay. The Quran says, c'est Quran qui dit ça. Oui, le Quran dit ça. Find contradictions in it if it's not true. Okay, so Allah he made, le Coran dit que vous n'allez pas trouver de contradiction dans ce livre. C'est ce qu'il a dit on va trouver que ça c'est un livre de Dieu ou pas, s'il n'y a pas de contradiction. Le Coran nous donne même la preuve que c'est un livre qui ne vient pas de Dieu. C'est contradiction. Ne considèrent le Coran au verset 82, il dit que si ne considérez pas le Coran, si ça ne venait pas d'Allah, vous allez trouver beaucoup de, de contradictions dans ce livre. Et nous trouvons si facilement des erreurs dans le Coran. Uh, jihad, to leave Islam. Je t'appelle am, mon ami Jihad, à quitter l'Islam. Ça, c'est Al sur Al-Bakara, chapitre 2, verset 4, 82. No, this is chapter of verse number... Non, non, non, ça, c'est chapitre 4, An verset 82. Je t'invite, Jihad, tu es un homme intelligent. Et il n'y a rien que... Un, un fou comme Mohammed puisse te tromper. Ça, c'est de la folie. Comment est-ce que ça peut être de venir de Dieu, ça God don't which one he first? Un Dieu qui ne se souvient pas de ce qu'il a terminé le premier Dans l'un des il dit que la dernière chose qu'il avait créée, c'était les étoiles. Dans l'autre, il dit que la première chose qu'il avait créée, c'était les étoiles. Là où il dit, dans un autre chapitre, la première chose, c'était la montagne. Dans l'autre chapitre, c'était les montagnes, montagnes qu'il avait terminées en dernier lieu. Ah, Peut-être qu'il y a un sens qui est caché, il y a des versets qui sont allégoriques. Mon ami, mon ami. Allah is no. talking to you and me, and te parle à toi et à moi, il explique comment est-ce qu'il a mis les choses en ordre. Pourquoi veux-tu changer même l'ordre que lui-même Allah a placé? I will tell you why because Je... we are ashamed of it. Je... If I'm a Muslim, I will say what I will say. Je vais te dire ça pourquoi? Oui, puisque nous avons honte de ça. Si moi j'étais j'allais aussi faire la même chose que ce que tu veux faire. I will come with an answer like yours. So oh, this is a metaphorical maybe. Je not avec des réponses comme toi. Je dirai, non, ça c'est c'est allégorique. it says mountains. Mountains are not metaphorical. Il a dit montagne. Montagne, ce n'est pas métaphorique. La Terre n'est pas métaphorique. Ce sont des objets physiques. Les étoiles ne sont pas métaphoriques. Mais on ne discute pas de ce, de ce, de ce, de ce thème. smart. Mais tu en parles avec moi maintenant et tu es un homme intelligent. Et tu parles arabe, tu parles, uh, tu parles aussi anglais très bien. Et moi, je ne parle qu'une langue qui est l'indonésien. So so... Donc tu es plus intelligent que moi. No, no. Attends, yeah. <laughs> tu parles indonésien. Yeah, I, like I know to say like Indonesian word, like a Christian Prince, you know. Ah, je sais comment parler un peu d'Indonésien, comme Christian Prince. So, an Indonesian person, he offered me five BMW and I won them all. <laughs> et il y avait un monsieur qui est de l'Indonésie qui m'avait offert cinq voitures BMW à musulmans si j'ai le débattais en, en islam et j'avais tout gagné. You know, but he... Mm. at the end of the day, uh, you know, I... If there's a contradiction, then I have to, uh, you know, uh, re-evaluate. Uh, S'il y a une contradiction, alors je dois re-evaluer. Uh, you know, some things, but... Uh, je dois re-evaluer quelque chose. I don't know what else to tell you, my friend. Je okay. Sais, well, je ne sais pas que te dire, mon frère. Um, you, had, you are a smart person and you just agree there's a contradiction. Jihad, tu es normalement intelligent et hein, tu as juste accepté qu'il y a une contradiction. So you can, and, and Quran says if this is not from Allah, you will find this. Et le Qur'an dit que si ça ne vient pas de Allah, tu vas trouver des erreurs de comme ça. Et tu as trouvé ça. Found it. So this is pas de Allah. Donc ça ne vient pas de Allah. This is a fraud book. Ça c'est un livre de fraude. In the beginning, you try to avoid the Hadith because the Hadith is embarrassing. Au début, tu as voulu fuir les Hadiths puisque les Hadiths, euh, c'est tellement honteux. Et tu as dit qu'il y a des, des histoires qui sont dans les Hadiths qui n'ont pas de sens. Et je suis d'accord avec toi, les Hadiths n'ont pas de sens. Et même ça, ça n'a pas de sens. Le Coran n'a pas de sens. Il n'y a, a rien de normal dans le Coran. C'est to to toi qui m'as forcé d'aller dans, dans le Coran. And you are the one who chose a topic. Et c'est toi qui as choisi le thème. Et lorsque toi tu as trouvé le, le, le thème que tu as choisi qui as, tu as choisi, euh, on a trouvé que c'était embarrassant. So why a smart person like so, I mean, is now, the No mais comment est-ce que dans la Bible, on dit que vous tu, devez tuer tu, tu tous les hommes, les mâles que vous trouvez, tout ça, les enfants, c'est ce que je ne trouve pas, qui ne va pas bien dans la Bible. When they, when they is violent, that, you... Mais lorsqu'ils veulent maudire l'islam, que l'islam c'est violent, la violence, tout ce, ceci et cela, vous trouvez le même verset qui se trouve dans l'Ancien Testament. As a matter of fact, sir, you find a very similar things in the Old Testament as the Koran. Non, Donc vous trouvez les mêmes choses exactement comme dans l'Ancien Testament tout comme dans le Koran. So, how can you throw, you know, throw stones when you live in a glass house? Okay, Jihad, let us see. Mais comment allez-vous jeter les cailloux si vous habitez dans une maison en verre? Mais lorsque si tu dis un verset de la Bible, tu mets dans ce verset-là. Mais ces gens-là, ils combattaient les juifs, les, ils tuaient les juifs, ils, ils, ils les maltraitaient, ils faisaient tout, ils les attaquaient. Et ils avaient été euh, déportés comme des esclaves, toute la nation. They are they're they're Et ils devraient survivre au milieu des ennemis. Non, non, non, non. Go to the book of Go to the book of At Tabari and you will find that. Go to the book. Mais c'est aussi la même histoire dans l'islam. Non, si tu parles dans le livre de Tabari. Go to the book of Tabari and you will find that the first one tried to start insulting, attacking others. It was the Muslims. It's not. Si tu vas dans le livre de Tabari, tu vas voir que les musulmans étaient les premiers à vouloir attaquer et à attaquer les autres. On les avait pas provoqués, on les avait pas attaqués. C'était l'opposé. Quote... Deuxièmement, si tu cites quelque chose dans un livre, pourquoi ne pas tout citer Tu coupes le verset. You... Ici, nous ne nous inquiétons pas. Nous ne nous sommes pas inquiets ici. On peut te montrer toute l'histoire de la Bible et toute l'histoire de ton prophète. Mais dès qu'on vous montre l'histoire de votre prophète vous allez dire non non ça c'est un hadith qui est faible on n'accepte pas ça. Hadith lies. We don't say we don't say we don't say we don't say that Et les gens qui acceptaient l'islam au, au, au cours de l'année. Donne-moi une chose, une seule chose dont les musulmans sont fiers à propos de ce qu'ils croient. Donne-moi le meilleur des musulmans, c'est Muhammad, n'est-ce pas? Le prophète Yani. sallallahu alayhi wa sallam, était énorme, honnête. lie. Il n'a jamais dit un mensonge. Sure? Es-tu sûr? Okay. Il est rapportait l'argent des gens. Known for this. Okay. Il est connu pour ça, pour un homme honnête. C'est un homme honnête. Sais-tu comment est-ce que Mohamed s'est marié à Khadija? Mon ami. Do you know how Muhammad married Khadija? The honest man, Muhammad. So you're saying that Muhammad was married to Khadija. Is that what you call a lom honest? Khadija, she was Muhammad's first wife. He married her, and she was she she had money. Khadija was the first wife of Muhammad. She married her. She had a lot of money et faisait des accords des affaires avec elle hmm. how, how he il married Shem. her Do you know? tu sais comment est-ce qu'il s'est marié à elle? how he married her? Yeah. He went and, and comment il s'est marié à elle il est parti and, and made her a uh, big profit in Al hmm. et, et là Mohamed était parti il a fait un bon business à Al-Sham un bon profit bénéfice and he elle uh -huh. est retournée so uh -huh. retourné et elle était très contente de voir comment est-ce que Muhammad était un homme honnête, uh -huh. comment est-ce qu'il a fait un bon business, une bonne affaire pour elle et elle a proposé à Muhammad de se marier. Je te montre une histoire qui est écrite par les musulmans, publiée par les musulmans, et puis conservée par les musulmans. How Muhammad, he did marry Khadija. Je te montre comment est-ce que Mohamed s'est marié à Khadija. Khadija et Muhammad, ils ont organisé une fête et ils ont rendu le père de Khadija ivre. Et quand il était ivre, ils ont enlevé ses vêtements et ils lui ont fait un costume, la tenue de mariage ou de fête. Tu sais, tous les gens comme toi et moi, nous avons tous des costumes. Ils l'ont habillé différemment comme nous tous lorsque nous partons dans des fêtes, nous nous habillions. Tu parles de quoi Là où tu dis qu'ils l'ont enivré, ils l'ont rendu ivre. Le, euh, le père de Khadija. This is ima, this is Ahmad, Ça, c'est le livre de Musnad Ahmad. La page 310. One, one, one, uh, 312. 312. 312. L'alcool est haram. Non, non, l'alcool n'était pas encore interdit à cette époque ici. L'alcool fut interdit lorsque Muhammad est tombé malade. Les Arabes, les musulmans, ils s'enivraient sept euh, fois par jour, sept jours de la semaine. They the and they are drunk. Ils partaient même dans des mosquées ivres. <coughs> okay, read the, read the for us and translate, please. Go. Tu peux lire, cest c'est puis traduire, euh, pour nous. You speak Arabic. Je parle okay. t'ai dit que je parle à arabe, mais le niveau de lire, je ne connais pas bien lire l'arabe. No. Okay, je vais lire l'arabe et toi tu vas te traduire. C'est bon? I mean, oui. Like, je vais te dire que mon niveau d'arabe n'est pas bon. Je vais lire en arabe. Toi, tu vas traduire ça en anglais. C'est bon? Ah, ok. Tu ne sais pas les bon. Je lis pour toi. Attends. Oublie ça. Je vais lire. So a... C'est Ibn Abbas qui parle, de, qui rapporte ça. Ça, c'est un indice de euh, d'Ibn de Abbas. Okay. Ah, je suis trop lent lorsqu'il s'agit de lire l'arabe. Okay ok Fasana at Taham and Fatahim a femilu, for card hadijawa, So, he, so he, he wants to go and, like he to go and order her for marriage. My friend, she made her That, can you say that, uh, oui, oui. Fully? Tu peux le dire euh, un peu lentement puisque tu es trop rapide. <laughs> Ils sont partis. Mohamed veut me marier. Est-ce que me <inaudible> marier le père de Khadija était ivre. Ils étaient ivres. Donc, la première chose que Mohamed avait fait pour se marier à Khadija, c'était la fraude. Familo, le, nom, le mot que je connais pour être ivre, c'est Sakran. Familo, ça veut dire. Livre. Using Google, Je peux traduire ça en utilisant Google. Google Translate, la traduction de Google en anglais. Google Translation, la moi. Okay. Read it, read it to... Il y a beaucoup, beaucoup de livres, beaucoup de mots. On va voir. Translation. Here we go. Google Translation, la La translation de Google, le livre écrit là, Mousnad of Imam Hamad. Ça c'est la translation de Google. Khadija, hein, uh, uh, she, uh, uh, she did make, uh, a meal and, uh, food and drink. Khadija organisait uh, de la nourriture, de l'alcool. You know, Les Quraysh se sont enivrés jusqu'à ce qu'ils étaient beaucoup ivres. It says even in Google translation. Même Google Translate, il dit le Quraysh drank until drunk. Ils ont bu jusqu'à ce qu'ils étaient ivres. They said Khadija to the Quraysh and drank until drunk. Allez, <laughs> so, allez, okay. so, so, Khadija et tout ça, la Quraysh, ils se sont enivrés jusqu'à ce qu'ils étaient trop ivres. So this is, this is the decent prophet. This is the decent prophet. The first. Ça, c'est le prophète honnête décent dont tu parles. A dans vie, Donc, la première chose qu'il a fait dans sa vie, c'était la fraude. Il a rendu ce monsieur ivre et puis on a dit qu'il il a marié sa fille. Lui, me... regarde, regarde Regardez combien cette femme ici, Khadija, était été méchante. Where did you get story from? That's a question. Où est-ce que tu as tiré cette histoire? Is ça, c'est le livre de Mousnad Ahmad. C'est le livre de, que vous utilisez. C'est Islamic Islamic da, da, dans le livre, la, la, la librairie des musulmans, les sites Internet. And this is Musnad And this is page... Et ça, c'est Mousnad Ahmad. Ça, ça c'est la page 312. And this is number one. Et ça, c'est le volume 1. This is est authentique? C'est authentique oui, c'est vrai, c'est authentique mais peut-être pour toi c'est pas authentique. Because it's embarrassing as you will say it's not authentic for me. Puisque c'est embarrassant, tu vas dire que c'est pas authentique pour toi. So, Muhammad the honest is a fraud. The first thing he did in his life, he fooled the man, they made him a drunk. Donc Muhammad le soi-disant honnête, il est fraudeur, la première chose qu'il a fait dans sa vie c'était la fraude. He, before he woke up, they go clothes, look how evil they are. Et cet homme ici, la prêche, qui, donc il s'est réveillé le matin, il a vu qu'il avait changé des habits. Ils ont changé ses habits, ils l'ont habillé autrement. Alors il a porté des costumes, on, comme on se marie, on, on part dans des mariages. Comme il a souligné là, on a mis un costume sur ces messieurs-là. Lorsqu'il s'est réveillé il a dit, pourquoi est-ce que je porte ces habits? dit, oh, Mohamed. Et la fille a dit, mais tu m'as marié hier à Mohamed. <rire> Mohamed le decent, Mohamed le bon gars. Mohamed le décent, Mohamed l'homme qui était bon. ils ont dit, Khadija, et ce sont des jusqu'à ce qu'ils étaient ivres. Ils étaient en train de lire. Ils ont dit Khadija. To her father, mohammed if he if he unformed in the suit said, did you translate this? this my, be... my friend, this is Google. Tu as traduit ça? Oui, ça, c'est la translation de Google. The translation is not correct, but it says there that la translation de Google sur Internet n'est pas tellement précise. On a dit que, même dans l'arabe, si tu lis, alors ils ont changé les habits tout ça. Lorsqu'il s'est réveillé, le matin, il s'est retrouvé dans une autre posture avec une autre posture des habits, tout ça. Lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, pourquoi est-ce que je porte ces habits ici she said you married me from Muhammad. bin abdullah he said "I will marry, i marry I, i will marry you to the orphan not, not in my life he Et le the translation says not my age in arabic we say la la translation on a dit non non à mon âge. Not in my life. Ça veut dire, jamais dans ma vie. C'est ce que le père a dit. That's never happen. Ça ne peut jamais arriver. Yeah, so, I see, I see. So here, oui, je vois, je vois. Regarde maintenant comment est-ce qu'elle a commencé à rançonner son père. Hein? Aren't you ashamed you want the tribe? Et puis, elle a commencé à dire à son père, N'as-tu pas honte que Are you, do you tell them that tu pas que les Quraysh, Je vais que le qu dire dit, que tu étais ivre. N'as-tu pas honte? Et que tu ne connaissais pas ce que tu faisais. N'as-tu pas honte si je disais ça au courage So she drank him in purpose. Donc elle a enivré son père expressément. him. Say it to him. If you go and say, I will. Il à son père à la que si tu, tu rejettes ça. Not marry you to this man. I will go to the tribe and I will say everybody. Si tu je Muhammad, je, je vais aller te à les That you were a drunk. Je vais leur dire que tu étais ivre. You are a filthy man. you are And you are not aware of what you are saying. She's. Et que tu ne sais pas ce que tu fais. Email, her, her Elle a commencé à rançonner son père. This is Khadija, the woman, and this is Et ça c'est Khadija, la femme décente. Et ça c'est Muhammad. Son, son mari. The son, first thing they their life. son partenaire. La première chose qu'ils ont fait dans leur vie. Made the... Dans leur partenariat. L'homme descend What ils se sont mariés l'un l'autre donc ils croyaient que le papa n'allait pas accepter ça mais ils ont utilisé l'alcool et ils utilisent l'alcool qui vient du diable n'est-ce pas que le coran dit ça L'alcool vient du diable, comme dit le Coran. Oui. Donc le mariage de Muhammad, c'est grâce à l'alcool que ça s'est passé. Donc si Muhammad n'était pas marié à Hadija, il n'allait pas être prophète. Puisqu'il a utilisé son argent dans le, au début. Make himself a lord. Pour, pour se faire un chef, un seigneur. Quel genre d'homme Tu m'as dit que c'était un homme décent. Il n'allait pas accepter normalement. Il pouvait dire soit ton père me marie à toi. He is awake or I will not accept. Et il est conscient, ou bien je ne veux pas accepter ça. Comment est-ce que tu sais que cette histoire ici est vraie? Aha, so you are lying about your prophet. Donc, cela veut dire que vous, musulmans, vous mentez concernant votre prophète. About your prophet, and we, the Et nous, les chrétiens, the lies say to us. This... nous croyons dans les mensonges que les, me. que les musulmans nous disent. Ce que tu dis? But I just want to know what is source. Je veux juste connaître la source de cette histoire, la référence. Combien de fois je vais te répéter ça? J'ai dit c'est Musnad Ahmad. C'est go. devant ah. toi. Même Google Translate a mis ça pour toi. Est-ce Let que, tu... Est que tu vois ça? Je vais zoomer ça. This is the name of the book. Hmm? Ça, c'est le nom du livre. Yeah, Okay, this is to scroll up, this is the, Mont ça. Je vais voir ça. Name of the book. And this is the le nom du livre. page number. the le... page. Three, 12. 300... And this is the value, Th value number one. 312, verse 12. Euh, volume 1. Imam Ahmad a Is Imam Ahmad is a Jew? Is he? A... Is est-il What qu'il est votre qui histoire. What qui? about Muhammad flirting with the wife of his own son Et combien parler de l'histoire de Muhammad qui a flirté avec la femme de son fils Is that a decent man? What do you think, Qu'est-ce que tu en penses mm -hmm. Ça c'est un hadith. S.N. a dit ce qui est sahih. Nous rentrons encore au début, au point zéro. To sure. Tout ce qu'on vous montre, ce n'est pas sahih, c'est sûr. It's not sahih. Because it's embarrassing. No, it's sahih. Puisque c'est embarrassant, les... oui, c'est sahih. sahih. Mais tout celui qui veut défendre Muhammad, il dira que l'histoire n'est pas sahih. I mean, if uh, that, that, you know, that's, that doesn't sound good, that, that, you know, that story. Okay. Ah, cette histoire n'est pas bonne. What about Muhammad flirting with his own son's wife when the husband was away? Mais qu'en est-il de Muhammad qui flirtait avec la femme de son fils lorsque le mari n'était pas là? Uh, jihad. I am not trying to insult you, but I'm going Jihad, je ne veux pas... Je n'ai pas l'intention de t'insulter. To give you an example. What do you think if you Mais je vais te donner un exemple. Qu'est-ce que tu penses? Your father would not your si ton père venait avec tout le respect que je dois à ta famille, si ton père venait dans ta maison et il flirtait avec ta femme, Adopté son. Adopté son. Adopté son. mes frères et sœurs, ça c'est la première partie. La première partie, nous allons arrêter avec cette histoire. Ça c'est la première partie que nous avons faite. On va faire aussi une deuxième partie de la même histoire. On va, on va continuer avec euh, euh, Christian Prince. Ça, c'était la première partie. Euh, on va continuer la deuxième partie, puisque là, sinon la vidéo va prendre même plus de deux heures. On a déjà pris une heure et 38 minutes. Euh, on devrait couper à une heure. Je veux faire des parties de une heure, une heure, chez, euh, chacune des parties. Mais, j'ai forcé et c'était impossible que je puisse faire ça. Puisqu'il ne fallait pas que je puisse couper, on allait dire que j'ai coupé l'histoire, il fallait qu'il y ait donc un chevauchement. Puisqu'ici, il va parler d'une autre histoire. Alors la deuxième partie va commencer à partir de l'histoire euh, qui veut parler de Zainab Ben Tujash et de Zaïd. Tout celui qui veut débattre avec nous, le débat, notre numéro est là. Venez nous contacter pour organiser des débats puisque nous suivons les enseignements de Christian Prince, et donc qui connaît l'islam plus que n'importe qui sur la terre. Shalom à tout le monde. On va continuer avec la deuxième partie. Je vais lancer ça dans trois heures, puisque je dois faire autre chose, prendre la vidéo et upload ça, télécharger ça sur YouTube pour distribuer à tout le monde. Et on va entrer dans le studio pour la partie qui reste. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous.